On se retrouve pour la question numéro 17 de RPG Day 2017 Quel JDR possédez-vous depuis le plus longtemps sans y avoir joué Et moi j'ai aucun problème à signifier que c'est Cyberpunk V3 euh, En VO en plus euh, Alors Cyberpunk c'était un, un super jeu que j'avais découvert en club euh, Je l'avais découvert avant de connaître Shadowrun Donc euh, rien que le, le concept du, bah, du monde type Cyberpunk me plaisait beaucoup euh, je n'avais pas de notion qu'on puisse mettre de fantasy là-dedans euh, quand je découvert Shadowrun. Et j'avais joué à Cyberpunk 2, hein, Cyberpunk 2020, je, me, je, je pense qu'il s'appelle. Euh, et c'est vraiment un super super jeu. Donc bah, quand je me suis retrouvé dans une boutique de jeux de rôle et que j'ai vu « une nouvelle édition de, de Cyberpunk, mais il était trop bien ce jeu, paf, j'achète !» C'est en anglais, pense pas de problème particulier, c'était une nouvelle version. Et en fait, cette V3, eh bien, je l'ai trouvée juste euh, merdique. Merdique, merdique, j'avais préparé un scénar, je ne sais même pas si je l'ai joué en entier, on a fait peut-être une demi-partie pour essayer. Euh, ce, ce jeu était juste imbitable, euh, il était compliqué pour rien, euh, les, les feuilles de perso étaient lourdes et je ne savais pas quoi en foutre. Et le pire du pire du pire dans ce jeu, je crois, et ça ne fait pas tout, mais ça repousse beaucoup pour donner une idée de, des efforts qui n'ont pas été fournis euh, par ce jeu, c'est les illustrations. Dans ce jeu, les illustrations sont intégralement, et je jure il n'y en a pas d'autre, intégralement composé de photos de Ken et de Barbie customisées. Donc c'est des Ken et des Barbie, hein, on leur rase la tête, on leur fait des, des faux tatouages, on leur met des guns, mais vraiment des, des Ken et des Barbie customisées qu'on met en place à côté d'une moto devant un décor photo dobé et on les prend en photo. Et c'est des photos en vert et blanc puisque le, le livre est, est bichromé, euh, pas de couleur. Et ça, ça donne un aspect bâclé, un aspect moche. Littéralement moche à ce jeu qui donne pas envie de le lire, et une fois qu'on l'a lu, le contenu est vraiment pas terrible. Et donc, donc voilà, donc Cyberpunk V3 en anglais, c'est mon mon caseur d'étagères. Hein. Euh, c'est un jeu que je jette pas parce que c'est du jeu drôle, parce que, parce que je jette pas un livre, parce que voilà, je, je, je sais pas faire, c'est pas possible, parce que le donner ce serait pas gentil, parce que le vendre <rire> qui va acheter ça. Euh, donc, je le garde parce que je le garde euh, sans aucune raison, et c'est le jeu que j'ai depuis le plus longtemps sans l'avoir fait jouer, parce que ça fait au moins 10 ans que je l'ai, et surtout je sais pertinemment que je ne le ferai plus jamais jouer. Si je veux faire du cyberpunk, je, voilà, soit je prendrai une V20, soit je jouerai à Shadowrun, quitte à virer la magie si je veux que du cyberpunk, mais, mais voilà, je ne jouerai jamais à Cyberpunk V3. Notez-le, euh, je pense que même si on paye, je pourrais pas dire oui. Voilà pour la question numéro 17 de RPG Day 2017. On se retrouve dès demain. Ciao les autres. Oui.